Des fois dans la vie, il y a des choses qui ne trompent pas, comme par exemple cette bouteille déviant. En général, quand les bouteilles prennent cette forme un petit peu écrasée, ça veut dire qu'elles ont été surutilisées, re-remplies des tonnes de fois. Est-ce que vous, à chaque fois que vous buvez de l'eau, vous rachetez des bouteilles Ou alors est-ce que, comme moi, vous buvez l'eau du robinet que vous mettez au frais pour que ce soit agréable et pour pouvoir faire tenir votre bouteille un maximum Bon, on a un peu grandi, donc on a arrêté d'être un connard, mais sachez qu'à une époque, les bouteilles full condensation en haut, je m'en battais les couilles, hein. je mélangeais ça, je buvais ça. Autant vous dire que le Covid 23 est passé par ce gros corps disgracieux. En parlant de gros corps disgracieux, tu sais ce qui te rend gros La bouffe, mon pote. Et oui, on avait déjà sorti cette année deux vidéos où on avait vanné des plats de stade. Chaque club de football essaye d'avoir des revenus grâce à leur billetterie, mais également grâce à leur buvette. Ce qui font que pour certains, ils tentent des choses, ils t'envoient des plats. C'est très drôle. En général, il y a des vraies choses bonnes comme des vraies choses dégueulasses. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce petit thread foot x bouffe. Le Twitter crâne c'est parti. Alors, c'est vraiment une dinguerie depuis que j'essaye de faire des intros un peu rapides d'un peu peps comme ça à la Mister Beast. Je suis vraiment un suceur. Hein. <rire> On commence tranquillement. Footies, crâne, entre véros, mixed grill meat with green mayo at gremio 3 pounds. gremio Alors gremio gremio Porto Alegre. Je crois que c'est un immense club. Je crois que c'est de la batte. Cronaldinho, vient s'il dit pas de bêtises. On apprécie un peu la chose parce que sincèrement, je suis d'accord que la mayo verte a l'air pas ouf comme ça. Ça fait vraiment un peu las deck. Mais d'une, tu sens que le sandwich, il est vraiment... Bien stocos. Et surtout, un autre truc, le pain. Le... Le pain a l'air pas horrible, le pain a l'air même assez bon. Quand le pain est bon, ça sublime 80% du hamburger. L'intérieur est important dedans, hein. si tu mettais une plaque de merde entre deux bons pains, ça ferait pas non plus un bon sandwich. Mais là pour le coup, la quantité a l'air généreuse, la sauce a l'air pas mal, c'est pas très beau visuellement mais le pain a l'air de carry. Après attention, ce genre de pain qui a l'air beau visuellement, de temps en temps il peut être vide à l'intérieur. Mais pour 3 pounds, 3,50€ un truc comme ça, c'est validé de mon côté. Je suis d'accord que ça pourrait, ça a un peu l'air d'une bouillie, Il faut voir un peu la viande. À la qualité de ce qu'il y a dedans, mais ça a l'air d'être vraiment pas mal. Après, attention, mixed grilled meat. Ça veut dire qu'il y a peut-être plusieurs viandes grillées mixées. Alors, si nous ont fait euh, de l'ornithorynque et du mouton. <rire> Moyen que le mélange soit pas dingue. Mais pour le coup, messieurs Grémio, vous prenez soin de vos supporters. Moi, je valide et pause. Je le dis. Dites-moi dans les commentaires s'il y a un truc que j'ai validé ou pas validé qui vous outre. Genre, vous êtes pas d'accord. Genre, j'ai dit, ouais, ce truc, c'est boire. Ça a l'air horrible ou le contraire. Moi, perso, ça me fait rire. Ça, ça crée le débat. Barbecue bacon fries at AFC Rushden Diamonds. 5 pounds. Ça va. Après, en fait, j'ai du mal. Moi, je sais pas pour vous. Avec le temps, j'ai du mal avec les frites. En fait, ça se voit sur ces frites. C'est jamais des vraies bonnes frites. Tu connais, avec le prix, tout ça, machin. C'est souvent des frites un peu industrielles. Et maintenant, même quand je vais prendre un burger, je préfère prendre deux burgers et pas de frites que le, le menu avec les burgers, les frites. Technique de gros sac, sans doute. Peut-être pas le bon truc à faire. Mais là, pour le coup, pour 5 pounds, t'as quand même une portion généreuse. Encore une fois, en tant que musulman, t'as du bacon. Je n'ai jamais goûté. J'ai déjà goûté le bacon de dinde. J'aime bien. Mais par contre, ça fait pas très bacon. Ça fait plus lardon, non? Mais après, tu vois, avec la sauce barbecue et tout, non? Non, franchement, c'est bien. Attends, on va voir ce que les gens ont voté scran or not scrum. Bah voilà. 82% de gens qui disent que c'est plutôt pas mal. Franchement, ça a bonne gueule. Ils s'en occupent bien. Ils sont plutôt pas mal. Alors, moi, les gars, je vous jure, on m'a toujours dit l'Italie, c'est la bonne bouffe. L'Italie, c'est plutôt pas mal. Les pizzas. Margarita Pizza at AC Milan, 4 pounds 30, à savoir 5 euros. What de fuck frère Non, non, non, non. Alors déjà, en tant que... Encore une fois, en tant que remue, on dirait du m'summen. On dirait... <rire> en fait, quand tu regardes le haut, on dirait limite un peu un barrer, tu vois. Donc c'est une sorte de crêpe un peu au miel et tout ça. C'est absolument pas validé, surtout avec le prix. C'est absolument euh, horrible. Hein en plus, on regarde la date. La date, c'était hier. Hier, Milan a perdu 5-2 contre Sassuolo. Attends, vous faites ça dans les cuisines à Milan et vous vous étonnez de perdre Mais les gars, faut se réveiller au bout d'un moment. Moi, la pire pire pizza que j'ai mangé de ma vie, c'était en Italie, c'était à Rimini, alors après, euh, déjà Rimini, peut-être pas ouf, à ah, une roulotte de plage, alors ouais, ouais, je cherche, je cherche la merde, je cherche la merde, je vous jure, ils m'ont servi une pizza, la pâte, c'était du tuc, gros, c'est absolument immonde, mais là, on va, là, là, franchement, c'est pas validé du tout, le fromage est vraiment archi, mal concentré la pâte je, je sais pas on dirait des sortes de, de de pain chelou non celle là tu en plus ça se voit tu la manges en, en une fois tu sais tu peux pas la couper en hein, faire des parts euh, ou alors c'est très bizarre en plus j'ai commencé à jouer à The Last of Us ces derniers temps on dirait les, les zombies là qui se repèrent au son bref c'est pas validé Milan dégueulasse comment ça une personne sur deux valide cette horreur et c'est là où tu vois quand même que il y a beaucoup d'anglais voilà nos amis les anglais on vous aime bien vous avez la meilleure ligue du monde beaucoup d'argent fuck Chelsea mais niveau bouffe vous êtes absolument calamiteux et pour avoir 50% de validation de ça c'était. Alors comment je sais que c'est anglais Bah quasi tous les prix sont affichés en pound. <rire> Quoi Chorizo, potatoes and are, arepa at Atlético Nacional. Donc on est en Colombie, 12 000 pesos colombiens. <rire> Regarde, il a pris la photo lui, regarde. T'es sérieux <rire> Être servi des pommes de terre comme ça, why not en réalité Alors déjà, la grosse chips comme ça, je sais pas ce que c'est. Attends, J'allais, c'est quoi repas L'arepa la est un pain de maïs de couleur blanche ou jaune. Elle peut être notamment garnie, notamment de jambon, de fromage, de viande. Oh, oh on dirait bat bot. Oh là, là là là là, on dirait bat bot. Dans la culture arabe, on a ça aussi, les bat de la culture culinaire. Et donc, où est l'arepa <rire> ça en pose. Là, il y, y a mensonge. Parce que là, là, là. Bon, déjà, ça, là, ça, ça, ça a l'air d'une grosse chips. Les pommes de terre, comme ça, je trouve que c'est pas mal. Ça peut être un peu sous-côté. Faut qu'il y ait un peu quelque chose d'assaisonné. Parce que là, si c'est juste servi, sorti de l'eau à bouillir, c'est pas possible. C'est juste pas bon. Après, derrière, bon, gros saucisse, why not, petit truc. Et puis, eh, quand tu regardes le prix, 2 pounds. Franchement, pour 2 pounds, t'as ça. Ça cale. En vrai, t'es au stade et tout. C'est pratique à manger. C'est original. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Mais ça, ça a l'air visuellement pas dingue. Pour le prix, tu peux pas forcément t'attendre à bien plus. Mais ça a l'air pas dingo non plus Et si c'est ça là le pain Frère c'est terrible Ce week-end avec les potes On a fait une raclette On a acheté du fromage Au lait de Tom Cru Tout ça machin Et euh, franchement C'était super bon Sauf qu'on a pris du fromage d'exception Avec des patates horribles Vous connaissez les genres de patates 3 euros les 5 kilos Alors autant vous dire que Quand on a mis 2 heures à les cuire Vraiment c'était un enfer La patate elle s'effritait Je jure que la pomme de terre On aurait pu la casser Et la taper en trace Je suis pas sûr de cette vanne. <rire> Alors de temps en temps il retweet des trucs Chili dog at Fulham, 7 pounds 50. Je suis contrasté. <rire> Je suis contrasté. Alors tout le monde connaît le hot dog, le bon pain, la saucisse et en général un peu de mayo, une moutarde ou les deux, enfin de ketchup, moutarde et tout. J'apprécie l'initiative du chili. Ça peut éviter de rendre le truc trop sec. Mais alors le visuel, a l'air absolument horrible. Manque un peu de fromage, manque de sauce. Je, je pense que ça là, ça constitue toute la sauce, mais qui mettent pas de la sauce en plus. Tu vois ce que je veux dire La fameuse ketchup, la fameuse moutarde. Pour le coup, euh, felame on apprécie. Mais rien que pour ça, on vous souhaite de descendre dans des deux. C'est pas validé du côté de Zach. Non, non, non, non. Je peux pas dire oui. Alors vous doutez bien, je, je switch entre des trucs validés. Des truc pas validé. Donc, de temps en temps, je vais pas vanner mais ça, par exemple, eh, hey, double cheeseburger à Knap Hill FC pour 6 pounds. 94% de validation du public. Il a l'air exceptionnel. Ça a l'air d'être le très haut niveau. Et ça joue où Knapp Hill FC Ça joue en première division du comté sud d'Angleterre. Donc là, on doit être sur la 5-6ème division. Et ils arrivent à faire de la Kali Bah oui Bravo, messieurs Je valide Les félicitations du jury Allez, on va attaquer de la cuisine allemande. Currywurst mit pomme at FC à Augsburg. Je vous dis la même chose après des frites Elles ont l'air dégueulasses Ah 10 euros avec une pinte de bière Alors allez allez c'est quoi Mais mes bière là vous vous y retrouvez Faites vous plaisir Le currywurst c'est pas mal j'en avais goûté Alors habituellement c'est du porc à Berlin Ils en font en végétal Donc j'avais goûté de la saucisse végétale et c'était assez bon Et en fait dans currywurst la magie c'est dans la sauce C'est une petite sauce comme ça un petit peu onctueuse Mélangée à du curry avec la saucisse C'est très bon L'Allemagne nous a doté de calamités culinaires Le currywurst n'en fait pas partie Ou en tout cas en fait peut-être un peu moins partie Maintenant, pour 10 balles, en vrai, t'as ça, ça, plus ta biérasse. Bon, pour ceux qui boivent pas de bière, vous avez autre chose que de la biérasse Ça va, c'est honnête. À Augsbourg, ils ne servent pas seulement des bons footballeurs type Kevin Danso, ils servent aussi de la bouffe acceptable. Je vais dire que je valide. Alors, bacon and cheese loads chips at Halifax Town FC. Alors ça, c'est censé être des frites au bacon et au fromage. ignoble Absolument ignoble, les gars, c'est dégueulasse. Vraiment, je vais être avec vous. Les frites ont l'air pas cuites. Le bacon balancé par-dessus a l'air cru également. C'est horrible. Et en fait, le fromage, il a pris là dans son gros plastique. Il l'a balancé là. Vraiment, il a fait comme. Euh, tu vois. Non, je. Non. Franchement, je... je peux absolument pas faire valider ce truc. C'est absolument dégueulasse. Je... Vraiment là, loaded fries là, mes amis. Halifax Town. Non, non, non, non, non. Beet marinated chicken gyro and fries at Auckland Roots. Déjà, c'est cher. Hein. 17$. Alors, 17$, dollars, c'est X extrêmement cher, je pense que aux États-Unis, mais pour L'esprit de la chose, c'est pas mal. L Là, tu sens que t'as eu ton parti en termes de... De, de viande. Tu vois, en termes de viande, ils sont pas foutus de ta gueule. Donc c'est vraiment, vraiment pas mal. Ça a pas fière allure, mais tu vois, ils ont même mis la fourchette pour éviter de te dégueulasser les doigts. Tu vides un peu le sandwich, tu le tapes comme ça. Quelques frites pour un peu te... Tu vois, te, te soulever le cœur. Non, c'est pas dégueu. Je valide. Ça aussi, je valide, tu vois. Fishburger at Borussia Mönchengladbach. Wish <rire> oui, C'est quoi ça C'est quoi ça ce big poisson Gros C'est quoi ce big poisson, Gros, quoi ce big poisson Ils ont vraiment mis une big bar bien longue comme ça Ils ont fait déborder la sauce Non, la photo est à l'envers frérot. Tu n'as aucune dextérité. Alors déjà, le burger est à l'envers. Et donc du coup, tu te demandes si la photo est à l'envers, mais le stade est à l'endroit. Donc il y a un problème. Donc là déjà, c'est à l'envers. Mais par contre, si tu tournes la tête, ouais, c'est pas mal. Parce que là, en fait, ta sauce, elle va tomber, frérot. Genre, lui, il a fait la, la, la photo et après, c'est en train de se tomber sur la gueule, tu vois. Non, ça se voit, c'est de la sauce à filet aux fiches. La sauce de filet au fish, McDo, dedans, il y a beaucoup d'ingrédients. Mais l'ingrédient secret, c'est la cocaïne. Il y a de la cocaïne dans la sauce, elle, elle rend très accro. C'est magnifique. Et moi, je valide. En plus, vraiment, en général, en Allemagne... Ils aiment bien le porc! Du coup, là, voir qu'il y a un petit truc, tu vois, au poisson, comme ça, en léger. <rire> L'Union Berlin, vous travaillez très bien. Hein. Vous êtes un peu comme Lance. Mais les proportions... Et ça, je l'ai vu qu'en Allemagne. Les proportions taille du pain, taille de la viande, ils ont un gros problème. Ils aiment bien te servir un truc énorme dans un pain tout petit. Il y a un souci, les gars. Hein. faut un peu égaliser les proportions, parce que dans l'esprit, c'est pas mal. Mais <rire> c'est terrible. Mais après, c'est pas cher. 3 balles. Bon, ça va. On s'en sort. Alors, j'ai voulu chercher un petit peu des tweets comme ça. <rire> J'ai tapé OM pour commencer. Allez, vas-y. Si on peut vanner les Marseillais un petit peu, je suis tombé sur un truc. Olive Pizza de Marseille, 5 euros. <rire> oh, oh, oh, oh mon dieu. Oh l'horreur. Oh, oh, Qu'est-ce que c'est moche. Le bassin méditerranéen nous a donné du culinaire absolument magnifique dans notre vie. Cette pizza n'en fait pas partie. Hein. Elle a l'air toute sèche, faite la veille. Non, non, non, non, non, gars. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas bon. On dirait de la lave, tu vois, limite. Ça, ça a vraiment une sale, sale gueule. <rire> <rire> On termine en cœur sur de la pizza, Pizza Slice à Chelsea. <rire> Eh hey les gars, parmi votre demi-milliard en transfert, mettez un peu d'argent dans la cuisine, ça va pas du tout. C'est quoi ce putain d'horreur La part est horrible, elle est toute sèche. Le fromage, il, est... il respire l'industrie. Ça a l'air absolument horrible. Quand le FPF va se pencher sur les comptes de Chelsea, faut il faut qu'il se penche également sur ça, parce que je jure que oser servir ça à quelqu'un. Non, non, non, les gars, on peut pas valider ça. Et ça permet de terminer en cœur. Ce petit thread, les gars, vous savez, j'aime bien t'entendre faire des threads foot où on parle sérieusement de foot et puis là, on va juste des plats, c'est toujours très drôle. Si vous voulez un nouvel épisode, vous n'hésitez pas. C'est seulement le troisième en un an que je fais, donc tant qu'on le fait que de temps en temps, c'est cool. C'est du react un peu bête et méchant, mais vu que de temps en temps, ça peut être drôle, on apprécie le faire. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas. Envoyez-la à vos potes qui sont fans. Là, Si dedans, il y a un de vos potes qui est fan de ça, ou alors si vous connaissez un Allemand fan de Gladbach, envoyez-lui, dites-lui, regardez ce qu'il a dit. Bref, c'est cool. Vous me dites, les commentaires sont là pour vous, et je vous souhaite une bonne fin de soirée, de journée. Ciao, ciao.